qu'on se fait bien euh, dégommé hein. tu sais. De te laisser plus de place à l'image parce que je vois sur la caméra que t'es à moitié euh, en dehors D'habitude on passe au dessus Là c'est en mode tapiole euh, J'ai peur de toucher un poisson squelette euh. Le jeu on va entendre une seule musique et on va voir qu'un niveau en voilà proche. oh putain ah mais toi tu es sur les pics, il se passe rien quoi bon, bon voilà on va en profiter pour aller chercher ça peut être qu'à ça, on a le droit à une image bonus <rire> la manette qui grince Le pied, et ça y est, euh... Là, moi, c tout Je à moi c'était du truc. Oui, si on rappuie sur saut, il cancel le, le planer avant mmh. la fin. Ce qui peut être utile. faut penser à rappeler. D'après ce que j'ai vu que tu faisais, on peut vraiment s'accrocher euh, sur le bord des pics là, donc... <rire> c'est pour ça que je l'ai refait. Non sans appréhension, je dirais. Assez c'est précis, hein. C'est un jeu... Un jeu où il faut être précis. large tout à fait easy, easy. je si j'ai besoin de chercher le cœur, mais non là <rire> ah, peut-être que <rire> par contre il n'y a pas de fond de dos c'est une dangereuse à mon avis ah, c'est oh, bah, s'il fait ça à chaque fois je veux bien hein. Ouais contre là, faut quand même faire les ressources Ah ouais, elles sont indestructibles les flammes euh, Là c'est Cranios quand même Ouais c'est Cranios Bon on fera le mot de passe hein si euh... Oh c'était large comme On oublie qu'on peut rester accroché autant de temps qu'on veut bien le spammer depuis l'eau en fait quoi. Merde. Oh ouais, il sent le de bloc On a la chance que t'es à moitié. Je veux bien spammer sa gueule quand même. Mais je trouve qu'il a beaucoup de vie pour un premier boss d'un premier niveau. Euh... Je veux pas dire mais. Elle disparaît tout de suite la flamme. Waouh ouais oh, oh, victory sais les mecs qui sont trop fiers quand ils passent le premier niveau Waouh Et là je meurs en tombant Ah oui, il faut faire gaffe quand hein. même Alors y'a pas un petit truc caché Waouh Ouais T'as vraiment pas Ah c'est pas la fin du jeu <rire> J'ai le parce que C'est tellement dur que... Et là en fait je touche un arbre et je meurs Waouh oh, On est se croirait dans un Final Fantasy c'est la première fois qu'on entend une autre musique. Ah, ah. j'ai cru que j'étais mort, y a Des combats aléatoires. Ah oui, ils font comme dans les RPG. Oh, faire plus celui-là, ils ont l'air sympa comme. Ah oui, mais ouais, des quoi. combats aléatoires carrément. Il y a de l'XP ou quoi Peut-être des viales. Hein. Ah ouais. viales, voilà. Ah ouais, c'est, en fait, c'est un. Euh... Ils ont transformé Ghouls and Ghost un peu en semi-action RPG, je dirais. Ouais, je ah, et puis il y en a beaucoup. Contre, ouais. euh, ils ont des boucliers, en plus. C'est bien, tu peux encore crever. Là. Ah. ah oui, effectivement, on peut crever. Là. Ah oui, d'accord. Très bien. Hein. Je vais même pas arriver au premier village, que je vais déjà être mort. Ah, ah c'est pas. pas fini. Allez ah, les salons. Ah puis ils sont plusieurs en plus Ah bah ben voilà <rire> C'était bien. C'était chouette. dis Moi je que vois. je ne recommence pas. Euh... Ah. ah oui, non mais ça va, bon ils.. ils font quand même sortir du niveau. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un password quand même Ou quelque chose pour.. Euh... Apparemment dans la ville, ils vont me donner un password. Ah.. T'as trouvé... trouvé déjà la touche franchement de Ouais, ça c'est. Le super game boy. Alors les combats sont uniques, euh, peut-être Bon bah je vais lui parler. Salut mon pote, Où ça va, va Où are you You're not living here. Tu me diras pas d'ici Ah bah oui, t'as remarqué Allez ouais, tiens. Je vais taper sur la main. ce qu'il parle en plus, les fantômes pourris, là. T'as vu cette maîtrise Au moins eux, ils ont pas de bouclier, c'est déjà ça. Bon, là je sais d'avance qu'il va y en avoir deux. Ça marche pas, ok. Il faut descendre bien sûr au ras des pics pour être sûr de... T'en compte ouais. Tu touches... Les à quel piques, point ouais. je les touche les pics là C'est C'est de la folie. Désolé C'est Ce de la folie. Là. Donc il y aurait un village quelque bien, part se... À part des ennemis de qui C'est vrai qu'on est entre Ghost and Goblin, c'est Final Fantasy. C'est intéressant. a une difficulté qui est largement pire que Final Fantasy sûr ah, Puis il y a même la petite musique de fin de combat. On joue du bas, c'est ça Ah Ah oh, putain <rire> Ah ils ont ça, des boucliers en plus, plus deux pas où t'avais pas eu un ennemi. Ils aussi ça faisait longtemps. Ah il y en a que deux, ça va peut-être atteindre le village euh, et voir le côté un petit peu RPG. Merci, merci. Hein. mais c'est des zombies. Si tu trouves l'essence de sous quelque part dans le royaume... Ah oui, ça guérit, super. C'est sympa de me dire quelque part dans le royaume, ça m'aide vachement. Bah ouais, ouais, je m'en suis sorti, ouais, merci un peu la gueule quand même, hein. ouais. Taillissement du cyclone... C'est Résurrection, carrément Ouais, c'est une vie, quoi. Ah, une vie supplémentaire, ouais. Par niveau. Have been euh, defeated Euh, ouais, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont été chiés par un dragon, hein, c'est comme ça qu'ils sont morts, hein. C'est peut-être des et... Défica... Ah, ça, je prends, ça. Qu'est-ce que c'est Use. Check. Check. Oh, t'as chopé une viande. Ah bah, ouais, moi j'arrive dans une maison, euh, je prends. Hein. This is the room of the baron Shark. Oh! Ah oui, le son... baron, ouais, C'est la baron. C'est son WC, en fait. I'm Shark. I'm afraid I can't help you. Bah, alors tu seras à rien, connard. Sans son rouge à lèvres, euh, gremlin. gremlin. Ok. Donc, oh, c'est bien la baronne. Hein. Ouais, c'est un bâton Gremlin. Ah, c'est pas un Yes! Oui c'est une quête en plus, d'accord, d'accord. On va chercher son rouge Il me donne un ongle de spectre. Ça, tu vas devenir lumière et tu vas être... Ah, tu vas pouvoir voler plus haut. Ah uh ah, -huh. bon, uh -huh. intéressant, intéressant. C'est en fait un RPG. Ah. Il est pas Ça pas c'est mon cousin. Il parle pas pareil, il parle légumes. Ouais, il est enroué. Il y a des beaux tabourets, t'as vu ouais. vials pour un talisman du cyclone. Ouais, c'est euh, ah ouais. ouais, De toute manière, tu en feras rien d'autre, je crois. Yes. Allons-y. Okay. Ouais, dit... yes, yes, yes. On peut pas le faire euh, 10 fois d'affilée Parce qu'on a combien de, de talismans Enfin de. Il de un paquet. Alors, euh, oui on a un paquet. Euh, comment on va dans le menu déjà Ça marche qu'avec A. Euh, Level, ouais. Non. Alors, jump niveau 2. Fingernail, c'est l'objet, donc c'est le truc qui te permet de faire quoi déjà Bah c'est ça qui permet de sauter plus haut en fait. Et là donc on a deux vies. Ouais. Talisman 3. 3. C'est bizarre ça. Je viens d'en acheter deux. Ouais, peut-être peut ouais, peut un, mais Et plus, euh... tu peux les utiliser euh, quand tu es, le... es dans le jeu. Tu peux peut-être les utiliser pour te donner des vies. Pas faire Alors un... là, j'en sais absolument rien. C'est peut-être ça. J'arrive déjà pas à sortir du menu. tu te reste 34 donc tu peux peut-être en lui en choper encore quelques-uns. Des... Je sais pas quoi. Pour l'instant je vais me contenter de dévaliser le village. Ouais. Oui d'accord, il a perdu le bâton, on a compris. Euh, moi ce que je veux savoir c'est où est-ce que je peux avoir un checkpoint. Euh, un mot de passe. Euh. Si je suis touché oui. par un black light euh, C'est euh, On peut pas revenir à la vie euh, On peut pas revenir à la vie Oui ça on l'a déjà vu Je suis rentré dans le truc au dessus là, Je suis pas. D'accord T'as racheté d'autres tanissement euh, là. C est, c est bah chou... le truc c'est que on n'a pas trouvé comment les utiliser quoi. Se trouve on peut les utiliser que sur la carte du monde tu vois. Peut-être. Ouais, si oui. on peut les utiliser que sur la carte du monde. Alors, le truc, mmh. un des trucs les plus durs du jeu, c'est de sortir du menu en fait. J'ai toujours pas compris parce que je dois utiliser trois boutons différents, au lieu de deux. Il y en a que deux sur Game Boy. Ah oui, putain, on peut sauter beaucoup plus haut, ouais. t'as vu ils Apparemment sautent, les... Ils sautent, ils sautent un bloc plus haut en fait. Et les, les, les, le coût des les talismans vont augmenter à chaque fois, en doublant. Qu'est-ce qui va doubler Le prix par vie extra. Ah. Donc au début c'est 2 et après ça va jusqu'à 64. Je sais pas, parce qu'on en a acheté 2 pour 8 ah bah. parce que ça fait ah, parce qu'on a déjà un en fait. Ouais oh, cap, Après, ça c'est 1, 2, 4, 8. Après ils n'ont pas commencé. Help me Allez sous ce D'accord, d'accord. Oh Oh zut Merde Un peu ah ouais, ils sont fait chier à faire plusieurs niveaux différents de... Alors qu'est-ce qu'on fait, à part tomber dedans, je crois qu'on peut rien faire. Ah, si, on peut, on peut ah bah non, on peut sauter tellement haut que... Je pense qu'il faut passer par en dessous. Mais... Ouais, ouais c'est peut-être du feu, hein. <rire> Ça ouais, ressemble ouais. à du feu, quand même. Ah, c'est pas une cascade d'eau Ah oui, on dirait aussi. Ça, ça aussi, on dirait du feu, là. Okay, bon. bon, bah, je suis content de faire des sauts de 15 km de haut. Ça fait peut -être... carrément un niveau ça se trouve le pont ah non c'est bon c'est juste un peu ah ouais, avec du feu logique euh, tout va bien on s'en fout un peu on va tellement crever de toute façon que ah ça a l'air d'être un niveau ça un niveau non secret ouais. Ouais, du coup, le saut plus élevé ça change complètement le, la façon de jouer alors à préciser que le jeu détecte bien le la pression. Oui voilà. Plus ça grand, plus ça On n'est pas obligé de faire un, un saut à hauteur complète à chaque fois. Ouais. Une petite pression, fait un saut normal et une pression plus forte. Un saut. Plus élevé. Merde, ils ont bêté, <rire> Ça ne marche pas. Oui. Ah, il s'est retourné. Donc, théoriquement, si là, on va dans le menu, comment on va dans le menu, voilà, qu'on fait use, Oui, ça marche pas déjà. Nothing to use. Si on va là, talisman 3, y'a 38 qu'est-ce qu'on en fait Comment on se sert de ces merdes je sais pas. T'as encore deux vies là. Je peux pas me donner un cœur de vie en plus là. vidéo là de la version Game Boy j'avais toutes les options ah ouais Ça va plus vite quand même ouais les tirs différents euh... Il y a une espèce de tir grappin hein, avec des pics j'ai pas trop calé ça de faire le niveau en entier sans se faire toucher n'importe comment par un putain d'ennemi pourri De manette après, <rire> Ouais, je pense qu'il va falloir l'acheter à la poubelle là. Je vais finir par la traverser à force d'appuyer comme un boeuf dessus. C'est juste pour le truc là qu'ils ont abusé parce que ils auraient pu mettre le bon décalage entre les deux colonnes directement. Quoi. C'est un passage secret la première fois de monter, tellement le décalage des colonnes n'était euh, pas euh, visible au début. Mon checkpoint toute la vie. C'était mis que je déteste, voilà. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le suivant. cause de lui, à chaque fois, il arrive des conneries. Puis, il a l'air rap pop en plus. -ce, que... <rire> Ce manque de conviction dans le saut. bas ça ouais. c'est très très bas ouais, enfin je me retrouve encore au boss avec un seul point de vie comme d'habitude et ça casse les couilles toi que t'en as deux ça marche pas non plus ouais, vrai. ça fait longtemps qu'on m'a pas vu arriver au boss avec deux points de vie s'il tire toujours à l'horizontale ça m'arrange Ah les salauds, le tir qui vient du bas, comme ça tu le vois à peine. Bah lui faut attendre qu'il tire avant de descendre en fait. Bon On va faire la dernière fois et puis on se prend un petit pic. Ou une petite boboule. Il faut juste qu'il est ait... temps de se prendre et pas de te lancer la boule. Ouais, voilà. Oh, non, cette fois, j'ai réussi à sauter au-dessus, mais bon... Ça, ça me touche pas, Ah, Allez. Ah, ouais, voilà, t'es bon. est Qu'est-ce <rire> que ça, se passe ça enregistre plus, là haut ou quoi je ne sais pas. Fin, ouais, fin, la mémoire est pleine en fait. Bon, le... je crois que c'est à gauche la sortie. Mais... Faut que tu sortes du niveau. Ouais. T'as pas encore gagné. Là. Non, là ce que je vais faire, c'est que je vais. En fait, la carte est pleine, le truc est plein et tout est plein. Ah, je sais pas si je suis complètement plein. En fait, il n'y a pas de carte dedans. C'est <rire> je suis en train de dire. Ah C'est pour ça. C'est plein parce qu'il n'y a pas de mémoire, donc forcément c'est plein. Bah ouais. Alors après les cartes mémoire, euh, si, bah si oui. j'en ai une. je n'ai pas mise. <coughs> Évidemment, ça a arrêté d'enregistrer sur le bon trail. Hein Ah bah oui. Comme par hasard. T'as juste enregistré quand gigas, tu vas sauter clair. vers la fin. J'ai pas plus que 4 go en fait. J'ai une carte 32 go il serait dans le micro. 4Go. Pas grand chose avec ça. Oh, 4Go c'est déjà bien. Dans l'autre. Dans l'autre caméra. De toute façon, j'ai essayé de finir le niveau, mais bon. À gauche, la sortie Ouais, je pense. Ah ouais. Et voilà T'as chopé le stick du game, là Oh, la belle Force You're The Power of the Blockbuster ouais. <rires> là, On va pouvoir faire des bons films <rires> truc, c'est qu'il nous laisse. Ça enregistre. là. Ouais. Bon, ici. Il nous laisse même pas euh... retourner au village facilement. On va quand même voir le niveau 3. Peut-être un autre village, peut-être euh, quelque chose. bravo! Mais tu vas mourir maintenant, ok? Ah, bah oui, c'est sûr qu'on va mourir avec ça. Mais bah t'as le stick du gremlin? Tu peux pas mourir. Ah oui! Ouais, ouais, c'est ça le du gremlin! Tac! Hop, maintenant t'envoies des... Ah, ah c'est surtout que t'en envoies. Tu peux en envoyer deux direct. Du coup, quel intérêt d'envoyer autre chose que ça maintenant. Ah, je ne vois pas pourquoi revenir au tir de base. Là. Je vois pas l'intérêt de revenir au tir de base. En fait, le tir là est beaucoup plus large. Voilà, on peut revenir au village, par contre. Donner un cœur de vie supplémentaire, ça m'arrangerait. Oh putain, hey, revenir. <rire> non. Ils ouais, abusent. Okay. En reverse en plus. Vous Ils abusent quand même. Tu viens de faire le truc hyper dur avec le boss et tout, et tu peux encore crever. Du euh... coup, tu devrais apparaître à la fin du niveau d'avant peut-être. Pas de la fin, ah, faire. Aucune hein. idée. C'est d'utiliser le stick. Euh Use the stick on the sur stick man. Yes. On Ah ouais, Candle of the Poltergeist. Candle of the Poltergeist. D'accord, c'est des objets qui servent vaguement à donner à un perso peut que tu peux l'envoyer aussi. Pas de beau pouvoir encore. <rire> On va tester ça sur le pont, vu qu'on le traverse 15 millions de fois. Non. Ouais, 21 viols, par contre. Pas envoyé. Là. Force de tourner dans tous les sens. Surcharge, ils ont pas été trop des enfoirés là-dessus. Non, un peu pas même. Oh, là. juste dehors De trucs comme ça, bah oui, yes, pourquoi t'as pas demandé au début, connard? Ouais, alors mieux, c'est le dragon, c'est tu sais parce que tu as une tête bougie à Ouais, ouais, super, ça te fait peut-être un point de vue. Ouais. Yeah. Bon. Ouais. J'ai hésité un instant à retourner au village sauvegarder, mais... Qu'est-ce que c'est que ça, encore C'est bizarre dans le noir. Hein. Ouais, le non, projectile, il devient blanc. Bizarre, bizarre. Ah. Faut descendre dans l'eau. Il, il rush les trucs. Tu peux nager dans l'eau. Ouais. ouais, je peux surtout me faire toucher, apparemment. Ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas du tout dans l'eau. Les ennemis, oui, mais toi, non. Ouais. Ah, moi, ben, c'est... Ah, un talisman ouais. du cyclone, en plus, d'accord. Ok. Ah, ouais, village Waouh oh, ouais. un, wow. un nouveau village, tu pourras faire ton password. C'est plus un cimetière qu'un village. Enfin. Blockbuster! Ah, ça casse les cailloux en plus. Euh, bah, le passoire, on va avant faire les autres trucs dans le village, peut-être. C'est le même village avec les mêmes. <rire> <barres>. <rire> ah, il y a les des méchantes de euh, méchantes goules. Ah oui, le village ressemble vachement à l'autre. C'est pas trop fou, les. Hein tu m'étonnes. En fait, je sais pas s'il faut les... forcément les... les acheter tout de suite avant d'avoir découvert un nouveau niveau. Puisque dans le nouveau niveau, quand on le connaît pas, on se fait éclater. C'était un très grand village avec beaucoup de nouveautés. Voilà, ils ont mis 5 heures pour faire tout le tour. Puis eux. Ah, ouais, ils enlèvent deux points de vie, effectivement. Ouais. C'est plus du one shot. Ouais. Ça a l'air mieux du dragon. Pour le coup, il te donne plein d'objets tout d'un coup. Euh... Ça, sais, Alors que t'as fait un peu. mètre dans le jeu. C'est bizarre. Bon, là où il y a un arbre, donc je vais pas y aller. Wa, de... un oh, nouveau niveau de combat aléatoire. Qu'est-ce que c'est que ces que... merdes Tu sais les fameux rochers Ils se planquent à chaque fois que tu leur rends mal en plus. Ouais, c'est pas évident du coup. Euh... Ils ont plein de vie en fait. <rire> tu peux gagner mais perdre en même temps Ouais ouais. Ils attendent bien que tous les projectiles aient disparu avant de... Oh putain. Pff. Encore ouais, un village. Il voilà. hein. Mais trop maison. maisons. Encore moi. C'est peut-être un village de méchantes goules. Oh les méchantes goules. Ça n'a pas l'air. Hein. Salut. Qu'est-ce que tu fais Loafing, ça veut dire lourder, je pense. Un... Si tu pètes dans tous les sens. Nous vous mangerons. Euh... Ouais. Ils, ils disent tous la même chose là, c'est bizarre. Pas bizarre. C'est un village piégé. C'est pas dire, dire loufer. <rire> Pour moi ça restera loufer. Ils ont vu des ailes derrière le palace. Formidable. Magnifique village. Oui, beaucoup de variété dans les décors. Ah non, non, non. Les ailes du faucon. Oh là là. Ah C'est un truc qui va permettre de planer oui. plus longtemps. Aller Probablement. Et le mec a dit qu'il a vu ça derrière un arbre. Et bien sûr, il y a toujours des ailes de faucon derrière un arbre. Encore un password. fait 3 mètres, on a un nouveau passoire. Il est hyper dur, puis après t'as des passoires tous les 2 mètres, des armures, des coeurs, des trucs. Oh, que en or, mais en or on peut pas y aller. C'est quoi le YouTube Tree Ah, il y a dessus, un nombre, ouais, ouais. Ah, putain, À côté ça. du palace. On dirait un Yuch Tree à côté du palace. Ah, voilà, ah, <rire> il te donne ouais. les ailes comme ça. Euh... Ok. Oh, oh, oh you, can, you believe you can fly. Tu pas de le je Ah oui, la jauge, elle a doublé là. Ouais, je vois bien les trucs, genre à la fin du jeu, ils te mettent des endroits où tu vas devoir planer 15 fois de suite, arrêter de planer, te laisser tomber. Ouais, il peut planer pendant 500 ans là. Il reste même en planon, magnifique. Ouais. percussion mais euh, c'est pas <rire> Les personnages sont bien modélisés quand même je pense qu'ils ont, ont pris des vraies personnes pour faire des trucs aussi réalistes On dirait une vraie du fait du face capture Ah mais il me l'a pas donné il m'en a pardonné en fait là. Ah, c'est moi qui ai mal... t'as mal parlé. Ouais. Tu as mal parlé et t'as mal répondu. C'est visible au moins les photos que je prends. Ouais, on va dire que... Un peu fou, mais... En fait non. Ça <rire> <rire> <C 'est incroyable. rire> Ah ah ah, t'as pas d'aile, ah ah, ah. Euh, maintenant, on peut planer pendant 520, euh, sur tout le niveau en volant. Je sais pas p... s'il y a 13 niveaux et qu'on gagne déjà tous les trucs-là dès le début. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont nous donner après Bah rien. Rien Du tout. Ah, ouais, ouais, ouais, il est toujours euh, défaitiste, lui. Euh. Ah, il nous fout un combat dans la gueule. C'est pas bon, pourquoi. arrive Du coup, juste quand se disait qu'il n'y a pas de variété, ils ont commencé à rajouter 15 000 combats aléatoires ouais. différents avec 12 ennemis. Non. <rire> bon bah, t'as besoin d'autres ailes peut-être parce que... Ouais. Ok. Ok, ok, d'accord, j'espère que je vais pas devoir le franchir qu'un fois ce pont de merde Qu'est-ce qui se cache dans l'arbre Il était où le palace ah, il était là Oh le palace Fantastique Monique. Ah c'est un vrai palace, c'est même pas un boss D'accord, d'accord, il y a une armée, oui, ok, oui, d'accord, ça sert à rien de leur parler, c'est juste du, euh... qu'est-ce que c'est que ça, d'accord, une abeille, oh mon dieu, c'est un donjon, elle est méchante, oh putain, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce rattrapage sur un bord de truc c'est quoi ce faux décor euh... C'est... je sais pas... Euh, en fait c'est un espèce de muret derrière avec euh... Ah ils avusent avec leur piège c'est bien pensé, hein. C'est bizarre. Une brique qui tombe et du feu qui sort. Mais pourquoi, hein Ah Aïe Tu oui. perds deux d'un coup, là, avec ah, ouais. euh... ah putain. Ah, t'as perdu la vie d'un coup. Ah ouais, je sais même pas ce que j'ai ramassé, d'ailleurs. Ouais, bah c'était pas marqué. Oh ça, ouais. c'est l'Essence of the Soul Stream. Voilà, c'est ça. On qu'une bah, fois Je pense ouais. que la jarre que j'ai ramassée, c'était juste beaucoup de... beaucoup de vie. Alors on essaie de voir si... Oui, on voit du clipping et on voit un trait blanc là où il va y avoir un piège, en fait. Donc si on marche pas dessus, ça se trouve... Euh... Comme dans les vieux des animés. Si on marche pas dessus, il déclenche pas, en fait. Ouais. C'est bon à savoir. Euh... Ah. Oh, ouais j'en vois un là <rire> ouais. Qu'est-ce que c'est que cette... ce truc ouais. Je sais pas mais c'est un... Ouais, un énorme plus de pouvoir euh... planer euh, pendant 3 heures comme ça Ah ouais. ouais, ça se casse Ah c'est destructible C'est juste beaucoup de... sous le machin en un seul... Bon, ils ont eu la décence de faire des pièges qui se voient. Là, il ah. y en a encore un. Oh. Je sais pas ah, ce que es c'est. <rire> Mais ça, ça, fait fait, tout ça fait énormément de clipping. On dirait un donut des ténèbres. La rondelle magnifique. Ah, j'ai cru qu'il avait disparu et donc euh, que ça me faisait euh, obtenir ouais. quelque chose. Peut-être qu'il faut le toucher. Il y a du vent là, j'arrive plus à avancer. Ouais. Putain, ils se sont fait chier quand même hein. L'herbe prendre... qui bouge, le vent... Euh... Et du coup l'œil, euh... c'était un passage secret vers une autre dimension. Je pense pas. <rire> oh putain, je... <rire> Merde, j'aurais dû aller chercher le cœur là, ou recharger la vie. Ou aller dans le. Ah, c'était un checkpoint. Ça se trouve, c'est le boss même. Hein. Oh. Parce que la musique a changé, non Non. ça recharge qu'un seul point de vie C'est l'orage en fait qu'on entend là. À quoi ça servirait de péter les trucs là C'est ça que je me demande. Il y a quelque chose de planqué derrière Il n'y a pas l'air. Hein C'est bizarre ouais. non En fait, on peut pas s'y accrocher. Là, le truc, c'est de monter dessus pour aller chercher le machin. Il est où Là, ça pue. Là, ça pue. Oh putain. Je m'attendais pas à ça, en fait. il qu'il y a un passage secret en dessous quand même hein Peut-être un passage secret dans la mort hein. pas. J'ai pas envie d'essayer d'aller voir en fait <rire> Ah y'a plus de vent Ouais oh, là par contre ça sent le boss Oh un boss C'est bizarre hein un boss déjà tout de suite là tout euh... là une coiffure à Ah, puis tu pourras buter ça... Oula C'est de <rire> un peu de la triche ça. Le droit qui a même touché, parce que c'est deux PV d'un coup. J'ai cru que j'étais mort en fait. Ouais, heureusement qu'il y a eu des clippings. C'est là, là. pour ça que tu touches pas, c'est ouais. bon. Ouais. Ah <rire> Est-ce que. est que es mort, Ouais, mais je sais pas parce que ça. Je vais peut-être me faire tuer là du coup. Euh... Bah, heureusement que ça coupe. Attends, attends. Je sais pas. <rire> <rire> ok. C'est le jeu. Euh... D'accord. C'est le jeu où c'est de plus en plus facile en fait. Le début est hyper dur. Et après tu fais le niveau au premier try. Hop, tu dévaste tout. Avec. Après, tu vas devenir un gros bon monsieur, gros gros pro. Oui oui oui. Voilà, c'était son dialogue. Est-ce que je peux utiliser quelque chose Ah oui, il a. The candle of Peter Quay. The power of Peter Oh, I can move. My power was stolen by the king of destruction, Brigger. Ok, donc ma foi, Anty est déficitaire, by it. a big shit. The red blaze, joint rouge. Mais oui. Oui, oui, bah ok, oui, comment dire, euh, sinon euh, on y de, que... <rire> il n'y okay, a pas grand chose d'autre à faire que il va être peut-être, il va être piépé. Pas grand chose d'autre à faire que que la quête principale. Ah non mais là ils viennent d'augmenter la hauteur de saut et la longueur de planer directement. Il est plus pour Je veux dire on a fait 2 mètres et là il nous réaugmente toutes les skills du perso. Ah oui regarde la barre elle est pleine. Ouais, ouais. Putain il fait des de 500 mètres maintenant. Je ne comprends pas pourquoi on me donne tous les trucs aussi rapidement alors que le jeu avait l'air hyper dur au début. Et là, tu peux recharger ta vie, tu peux planer pendant 500 ans, t'as 3 points de vie, euh, double tir. La fin du jeu se dit, merde, on a oublié de donner les options. <rire> ah, ça fait peut-être beaucoup de trucs, on en demandait, c'est sûr, mais peut pas à ce point-là. S'il y a 13 niveaux et qu'on a déjà la. Là... Euh, 16. Non, ça coûte cher, Ouais. Bah, en fait je vais refuser là parce que c'est tellement cher que peut-être attend voir à quoi ressemble le niveau Après les grosses jarres qu'ils ont donné peut-être que ça donne beaucoup de. C'était des de' the wind. Je vois même pas où sont les.. Ah les 32, les vials, ouais 32, 38 viales ça effectivement. Ils en donnent plus mais... C'est juste extrêmement bizarre de... Il est au sud-est, ok. Bon. Let's sing 86. C'est la chanson à retenir. Si tu vas à la Starac, t'as intérêt à la connaître par cœur. En fait c'est un, un... un O ou un zéro. J'espère qu'ils ont eu la décence de, de s'arrêter avant la lettre O pour les lettres. J'ai l'impression que c'était un O et pas un zéro. Alors là c'est la mort en fait. Je pense que le zéro est la... pareil. La plus grande difficulté du jeu c'est de rentrer les mots de passe. Ah bah, ben, dis donc. plané pendant 500 ans. La barre, elle est immense, quoi. Je sais pas ce qu'il aura pris de donner euh, tout d'un coup euh, tout ça. C'est bah, parce que ça sert à rien. <rire> <Ouais>, Peut-être. <rire> Mais ils ont merdé, là. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont donner après T'as bah, encore pas. un village on va peut-être te le reprendre. Ah ouais, c'est possible. Oups, on s'est per... trompé. Le point de vie, c'était déjà bien, le tir boomerang, euh, après augmenter euh, tous les trucs comme ça. Euh, c'est une essence de saoule. Aussi vite. L'essence euh... qui saoule. You are ass. As Red, you are ass all. Ah, C'est encore lui qui vend des merdes, ça. Bon, on s'en fout. Euh, bah, je voulais vérifier s'il donne chose. pas encore quelque chose dans ce village-là, parce que lui, il donne des trucs tout le temps maintenant. Non. C'est juste une espèce de checkpoint genre. Du Candle oui, oui. of Narkness. Ah. Je vais pas me laisser euh, 5 minutes euh... aller d'un point à un point b On peut déjà pas manger toutes celles qui sont sur le canapé d'où le caca Cacablette. Donc il là. C'est le chapitre 5, 6, 7. Cent... sur 11. Ah ouais oui. En fait on est déjà loin dans le jeu, c'est ça Bah apparemment. Ah, c'est peut-être un jeu court et très difficile. Tu hein. vois, je, je croyais qu'il y avait 13 euh, niveaux. Alors peut-être qu'après, euh, je ne sais pas comment de continue... Euh... Aïe... C'est vrai que le début sans se faire toucher une plus. C'est vrai que ça arrive souvent de sacre chaud, mais on se fait expliquer. Je sais pas ce que c'est que cet ennemi. Euh... Ils ont rien dit spécial dans la soluce pour le buter, non Parce que là. Euh... ne va pas se faire toucher par lui euh... s'accrocher là Sur plusieurs screens, il décroche pas un truc. Là, je vais l'avoir sans me faire toucher pour une fois. Il y a un spécial sur lui. J'essaie de trouver la solution. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi en tuable là Ah, ça y est, ça y est, il <rire> est mort. Ça a juste pris cinq euh, mille ans. du haut c'est que ça débloque un cœur de vie mais je crois que on pouvait pas aller plus loin il faut péter euh, la ligne du tout Bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres de plantes comme ça, là, parce que... D'accord. Super sympa de mettre un tas de merde. Tu peux ta life. ça a l'air d'être le boss. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah putain déjà, je ne voulais pas à faire ça. Là non plus. C'est une espèce de chevalier escargot, euh, chevalier je sais pas escargot quoi. De de putain, je pas vu son putain de projectile. <rire> Faut plus bouger. <rire> tu prends le truc dans la tronche. <rire> Il t'oblige à crever. Et <rire> t'es mort. Non Ouais. Enfin. Faut réussir à passer la porte. Ah tu les pété le projectile, excellent. C'est vrai Ouais. <rire> J'ai perdu de la vie Je sais pas, t'as plus de vie sur... On peut pas afficher la vie. Je pense que tu peux pas... Oh, the candle of the wind. Non. <rire> Le corps de l'indomine. Il faut les rendre à Elton John et ce sera bon. Quoi, je vais sauter encore plus haut Power of Claw. Ah, Claw Oh putain. Ah. Tu veux pouvoir envoyer des boulettes Vive les boulettes. La zone de collision est moins large, mais je suppose que les dégâts sont meilleurs. Ouais. Je vois pas de différence pour l'instant. Si non, je vois pas, le pas de différence. Mais ça tu les butes pas en... De face, faisant dans le dos. Ah, d'accord. Ouais. Il y a un pouvoir spécial avec ce truc là aussi. point de vie en plus pour faire le niveau. Oh, ah bien bah bien là là. Ouais, trop bien Il a dit qu'il y avait deux trucs à trouver ici Dans après. ton guide C'est après, c'est après. Oh ah, je regarde peut-être un truc-ci Ouais, pas caché. On va ouais, parler. Ah, il y a un passage secret ici, ok. Donc là, on fait fait f... Ah oui, <rire> ok. Soit. On dirait des tas de foin en fait. J'ai avancé le micro. On va arriver à la fin du jeu, il y aura encore la moitié des trucs, on sait même pas ce que c'est, les talismans, les trucs, quand est-ce que ça s'active. Quand ça s'active. Les trucs qui, voilà. Quand, quand ça s'active, quand il s'active. Tu veux faire, t'as pas la place en fait pour les éviter les trucs. Tu ne peux pas. Tu peux pas, il personne. Bon. Ah, il y a un crâne là, je suppose que. Que ça crâne Que ça crâne ah il va le m'empêcher d'accéder, ça se trouve c'est le dernier boss ça, déjà Oh non non okay. temps, euh... Ouais ça a l'air de faire plus de dégâts quand même Tu vas aller récupérer The Eternal Grundle D'accord Pour l'instant je récupère un ennemi de merde que j'arrive jamais à tuer t'es obligé de te faire toucher au moins une fois par lui Ouais. tu le ouais. Ça valait pas la peine hein Oh non on prend encore un truc comme ça avec mousse, Ça va l'état de boost c'est ça Power of the Claw, c'est juste un tir comme ça, ou il... Comme ça veut dire griffe, on peut pas s'agripper différemment au mur ou je sais pas quoi. The power of the claw. n'importe quoi oh, voilà. ah d'accord je viens de comprendre de ouais ouais c'est du chewing-gum en fait hey. pas beaucoup de place moi c'était plus dur dans le niveau 1 hein, tuer les flammes oh putain mais il reste pas longtemps le machin sur les pics donc euh, ça donne pas trop envie de l'utiliser quoi. Bah euh, ouais Mais je pense que t'auras pas le choix. Ouais en tout cas euh, c'est des replays sur enfin le premier niveau avec ça tu joue tout le niveau, tu remontes euh, tu remontes les pics jusqu'en haut euh, sans faire le niveau en fait. Là, ça. Ouais Mmh. Dessus. Je monte, tu t'agrives, dessus, tu remontes, tu craches, tu remontes, tu craches. Ouais, ouais, ça laisse un tout petit peu de temps pour le faire, mais... Oh, putain, je, je pensais pas qu'il allait traverser le monde. Comment ça, tu pensais pas qu'il allait traversé le mur C'est bien. traverser le monde. Là, il y en avait un juste aussi. Putain. Ouais, effectivement. Tout à fait. D'accord, c'était juste un espèce de passage. Ah, c'était pas qu'un passage. Niveau. Avec un monsieur. Bonjour, monsieur. <rire> C'est Red Blaze. juste pousser le gros dehors. Non, on peut pas parler d'une je essayer. Ouais, oh, c'est Batman. Bah, on peut appeler Batman avec ça. Oh, Darkness. Ouh là là, j'ai tout. Passage vers le souterrain, mais on dirait que c'est devenu un passage, mais bon. D'accord. Ah, faut mais lui reparler 15 fois en fait. C'était les portes. Ah, c'était une méchante gargouille. Oh méchante gargouille. Ouais, Quand il parle, il aime bien bouger en même temps. Disparition du monsieur. parce que j'ai pas lu le secret à la fin, il peut être tué que par une personne du même sang, une gargouille. Je t'ai pas, je pas, pas prêt, à, à C'est moi manger ma cacahuète. Putain. de plus en plus de travers depuis <rire> depuis tout à l'heure non ne pas la caméra Point de vie euh, ça commence à être pas mal 4 B, euh, ouais pas terrible quoi qu'est ce que c'est une bestiole en bas qu'elle avait a elle est grosse la bestiole j'ai marché sur le pic tranquille Ah mais c'est un boss ça quand même il te remettre le boss du premier niveau en fait c'est original ouais comme une base Changer changé d'avis. Mmh, mmh, mmh. ah, je croyais qu'il était mort mais même pas. Il pas comme ça. Mais... Putain, le nombre de tirs que je lui ai foutu dans le nez. Ah bah c'est le boss numéro 1 mais... On a compris on en même comme Il ah, C'est pas possible là. Apparemment Il y a un bug Non non il a pas de bug. Il faut juste le contourner et continuer le niveau, ou... Je crois. Peut-être qu'il faut lui tirer dessus pas le contourner. Je vois. Il a l'air d'avoir beaucoup de plombies euh... Sacrée récompense pour un ennemi avec autant de points de vie. J'en ai foutu plein la gueule. Peut-être qu'il faut changer d'arme. Oui, On prend l'attaque du début. Ou euh, plutôt l'autre. Parce que euh, pour... Il faut du feu. C'est un poisson. Dans le truc, de... ouais, pas Ah, ça y est. T'as ouais. juste mis euh, 5000 ans. Ouais, t'as très long. Ils vont donner quoi 4 biars C'est tout C'est bien. C'est juste un boss comme ça. C'était même pas un boss de. Il y a un truc bizarre dans le. Ah non, c'était le truc. D'accord. Ça commence à peine que. On se prend en ennemi sur la gueule de début. Euh. Ouais. Bah ouais. T'as déjà le temps de bouger au début, ils disent que c'est facile. Je okay. <rire> sais pas, il y a des ennemis partout. Ça n'a pas l'air si facile que ça. Game over en plus. Ah, ça va, on court pas moins. Ah oh non, pas. Ah non, ça va. J'ai plus de nous remettre le poisson qui a Ouais C'est vrai que la durée de planage est tellement élevée que tu as le temps de buter un ennemi en plein vol et de tranquillement faire un aller-retour. Il vole vraiment quoi. Peu, hein. Ouais, t'aurais pu voler à côté du pont. <rire> ouais, c'est vrai, ouais. Ça y aura les autres enfoirés. un coup de tête. Ça arrive. Comme le Zidane. Ouais. Il est pas un le monde. Oh yé, oh yé. Ah, ils ont fait une architecture différente quand même. Bah là, je pense qu'il faut aller buter le dernier boss maintenant. Là. c'était lui qui pouvait... Ça me Ses contrariétés à ses ennemis. Le dernier boss, il a moins de temps dit que le poisson qu'on a croisé, là parce que... À droite là. Ils sont abusés quand même sur les instructions. Sans la soluce, en fait, personne n'a jamais réussi à la fin Sauf ceux qui se sont trompés, qui sont dyslexiques. Dyséographique, dyslexiques. Il faut que je m'en suis mieux sorti, c'est quand j'ai buté la fin. sur le dos si tu veux. Il a pas de checkpoint là. No check -point. Ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Oh. Ou... Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que c'est facile. <rire> non. C'est pas vrai. Oh. non ils disent euh, que ce qu'il faut faire euh... c'est se laisser tomber ouais, c'est ce ça, ça et se laisser toucher parce que c'est impossible <rire> d'accord mmh. oui je comprends même pas comment on peut euh... comment on est censé éviter ces trucs en fait. Ça. Il y aura un cœur après la pente de l'église. D'accord. Le cœur est au-dessus mmh. ou après je vais puis... à droite, il y a une espèce de bulle noire, là. Ouais, c'est le fameux trou du cul comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça Oh, qu'est-ce que c'est ça piège. ne sais pas. Okay. Ah, c'est un piège. Ah, c'était qu'il checkpoint mais bon je pense que j'ai plus... Ah si j'ai encore le truc qui recharge la vie en fait je crois. On va voir. J'ai aussi évité le pic c'est un miracle. chercher le cœur parce que je suis full live ouais, ça t'aime <rire> ça serait bien hein que ça marche comme ça à attaquer. Ah ouais je ne touche pas je pense. Hein. Le combat n'a pas commencé. de oh, level le problème, c'est cette merde à tête chercheuse là. Ouais. Ah putain, c'est pas Tu peux pas valider ta vie Si. Un <rire> <rire> petit conseil. Je vais me toucher. Ah, ça y est. Ouais. Pas de toucher en ce moment. Voilà un petit conseil qui va être... <rire> oui. Utilise l'objet <rire> qui te recharge toute ta vie, s'il te plaît, car tu es à 1. <rire> en effet, tu es le Red Blaze. Tu as le droit de fumer de couleur rouge. Et ça me donne quoi The Eternal Candle. Je peux souffler dessus. Ouais. C'est comme le truc pour les anniversaires. C'est ton anniversaire en fait. C'est ton anniversaire. So speaking to you in your mind. Ok. Heureusement que c'est dans ton mind. Hein. Montre-nous ton réel pouvoir. Quoi ouais, De la destruction Pouvoir magique Dark Fire. D'accord, on va prendre le Dark Fire. Le prochain mot de passe, à euh... moins qu'il y ait un pont de merde à franchir. Alors, ce pont est impossible à passer. Ah. <rire> J'ai l'impression que je saute encore mille fois plus haut que d'habitude. Ouais, encore un nouveau point d'énergie. Ouais, euh, ouais, je saute très très haut. J'ai infiniment de vols. <rire> ah, oui, c'est une infinie. Ah, oui, c'est une journée infinie. Bon, on va c'est un nouveau boomerang. Ah Par contre, t'as pas l'infini du donc... coup. Ouais, tu vois. To tu mm -hmm, to fly, to Ok. Ouais, c'est pas mal. Tu fais les bombes de 500 mètres et tu voles infiniment. Ok, j'ai réussi à franchir le pont sans crever. Il a pas l'air d'y avoir de village. Là, c'est le dernier boss, non c'est fois ouais, non. Non Il y a des crânes partout, là. J'ai le vol coup. infini, j'ai toutes les... Ah merde, c'est pas la connette. <rire> ah putain. Ils font chier. Dark fire, ça aurait pu donner toutes les... Tous les pouvoirs en même temps. perdre un point de vie pour rien. 2 vas-y. Ce qui est bien, c'est que son film, là, faut pas s'accrocher au mur tout de suite parce que... Là... Bah, de toute façon, j'ai plus besoin de... J'ai plus besoin de préoccuper de, hein. de l'endurance, ouais. C'est assez difficile. Oh merde. Euh, sympathique, on va essayer d'aller voir un peu plus loin ce qu'il y a. Des abeilles, je sais pas si j'ai en envie de voir ça. Des piques ou des abeilles, du feu. Ça rappelle les mecs de Shovel Knight. Un petit peu, tous les jeux là ont inspiré Shovel Knight. Ah, ah putain, ça passe pas! Ah les salauds Il tourne un ils t'en fais ah Euh Ça ouais va. bah du coup faut que j'aille où Ah c'est une bonne question Tu dois aller vers la fin du niveau Merde euh, j'ai. j'ai déplané sans faire exprès Alors, Il faut recommencer où Au pont bloc euh... Bah du coup cette fois je suis full live, contrairement aux... ah, une fois d'avant où je m'étais toujours fait toucher au moins... d'accord, <rire> C'est ce que tu dis Sauf que le machin là a pop plus tard, donc forcément je me prends en pleine gueule. Si, si je crois. <rire> le cerveau qui ne fonctionne pas Je vais faire un saut vers l'avant, mais sans toucher les pics. Ne pas reculer, ne pas reculer. Ouais, ça y est. Gouinez la gueule, Gouinez la gueule. Voilà. Faut avancer pixel par pixel, quoi, en fait. Alors, est-ce qu'ils ont pas planqué un petit truc Un petit cadeau Bah, non, tu vois, ah, ça fait du mieux, je crois. Ah voici si, un petit cadeau, regarde. Ah ouais bah super, ils l'ont pas dit, ça. Ouais, je sais pas si c'était... Heureusement que j'ai avancé tout doucement, hein. Oh, attends. Ah c'était pas des... Je que c'était des coffres. Non, c'est des bouts de mur. Ah, ça, c'est un coffre. Ça, c'est un truc à faire. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. 4 talismans. Hein. Talismans du cyclone, ok. C'est des trucs qui donnent... C'est des vies, quoi. Ouais. Alors... Ah, et puis t'as pas utilisé la potion. Si, si, je l'ai utilisé. Ah. Ouais. <rire> Ah, du coup, t'as plus de potions. Bah, apparemment si puisque quand on meurt, on la récupère. Ah ok. Faut tu répondre non. Hein. <rire> Faut pas être pressé, quoi. Le mec qui est pressé de faire le combat, il, il, il le commence le avec un point de vie <rire> et une attaque de merde. Ça une... Ouais. une tête euh, sur les couilles. Ah oui c'est quand le bras est baissé, ok. Là il est baissé ou pas Je ne sais pas. En gros c'est lourd. C'est très long. Dernier boss quand même, c'est normal. infiniment euh, euh, assez puissant de aussi de détruire le... Ouais, il dit que tu faut juste le mettre euh, horizontalement dans sa tronche quand je le bras est baissé. C'est voilà, ouais, un pas souvent important. Ouais. Alors quand je le bras est baissé... Euh... ping vaut mieux sortir de l'écran quand il y a son tir qui rebondit en fait. Bah peut-être. Hein, ouais. Parce que le jeu il gère pas un truc hors de l'écran donc. Euh... as baisser ton bras connard. Ah euh, potion. Ouais. On peut se retoucher deux fois quoi. <rire> la potion, donc 4 fois au total. Ben, ils sont tellement haut qu'on peut aller sur le bloc directement. Ben, si tu sors de l'écran, il y a toutes ces attaques qui disparaissent. Hein. <rire> c'est bien, c'est le jeu où tu peux... Euh, exploiter ouais, euh, la... Là... Hein. J'aime bien être ici, là, parce que... Il attaque de l'autre côté. ah ah ah Tu vois, mais il fallait que tu sois peut-être un peu plus haut, mais je sais plus, son bras, il est baissé. Hein. Ah, mais là, quand il clignote comme ça, c'est que je le touche, non Non, non. A priori, non. Là, tu vois, là, t'aurais dû le toucher quand il y a le bras euh, en bas. C'est apparemment, c'est que là que tu peux le toucher. <rire> ouais, faut toucher la tête, quoi. Ouais, ouais. Avec le, le Darkfire. Ouais. Ouais, c'est le Darkfire que j'ai équipé. Il hein. faut le faire précisément au bon endroit, avec le... au bon moment. Enfin, là. Ouais, Mais toi, là, là, je suis trop, trop bas possible. en fait. Ouais, t'es trop bas. Ils me tiennent un peu plus haut. Il même éviter ces attaques, quoi. Ouais, ouais tu l'as as touché, as touché une Tu Tu <rire> <rire> Il faut toucher quoi, mille fois, à peu près euh, C'est pas marqué, mais ça prend du temps, D'accord, faut être patient. Darkfire fire Ouais là j'ai touché aussi là. J'ai touché au moins deux fois. Euh, si ouais, tu peux l'avoir euh, plus rapidement si t'as du bol en faisant un double 8. Ouais, C'est chaud. Mais tu quand même. <rire> Je l'ai touché plein de fois, là oh ouais Je crois. qu'il ah bah est, est mort <rire> Yeah, victory voilà. Bon, heureusement la dessus, ça hein. <rire> Ouais Bon, après, on se doutait que ça allait être le Darkfire sur le dernier boss, mais bon... Et donc Faut faire quoi, maintenant il Faut lui parler Oh, peut-être... Je pense... What I've been de defeated twice Ah eh, oui, j'étais chier j'étais à la gueule deux fois de suite I'll be back and then I will... D'accord Je crois qu'on vient de finir Gargoyle Quest Pourquoi je t'ai pas dit que j'étais Legendary Blaze Parce que j'avais pas envie de me refartir 15 000 combats aléatoires pour revenir jusqu'au château la terre est à toi. Ouais, C'est tout. Ouais, bon, tel, ça me Voilà, Il est devenu roi de la terre. King of Kurtz. Quand Braguette a été défécatide, ouais. il s'est chier dessus. Son power sur le royaume de Darkon a disparu. Et Darkon a regagné son grand pouvoir et fait chier l'armée des destructeurs. Le royaume cool est devenu sûr. Point d'interrogation. Et non, car il y a Gargoyles Quest 2. Oui. Un jeu très rare sur un S, qu'il s'avère que je possède. Et un fera. Je pense qu'il va être plus dur mais un peu plus beau. Allez, il y a une petite image de fin, un truc. Euh... Ah, C'était quand même un très bon jeu, donc on va pas trop avoir d'exigence. Pour de la game boy j'entends ouais. bon event design bonne variété des on usait des piles je sais pas si on a beaucoup qui se sont acharnés ah. okay. Ils vont donner Et le bon. nom des boss au générique de fin c'est ça -er. ah, c'est un acteur allemand <rires> <rires> Ah, je ne me souviens même pas de lui. Si, je si. Mais... Belzemos, donc espagnol. Belzemos, l'acteur espagnol qui a interprété le roi des abeilles. Ça ah c'est ouais. l'escargot-bouette, donc <rire> je suppose qu'il est une nationalité française. Zach <rire> Drutzer, ah non, c'est oh, allemand. Hein. Il y a beaucoup d'allemands dans ouais. ce... Ah, ah c'est un petit... Exhibitionniste, à moitié à poil. Il fait des doigts à tout le monde là, c'est pas ça. ça C'est un, un américain ça. Ouais. Ça ressemble entre Lucifer et, et Bush et. et elle. Ça c'est le dernier boss? Oui. Boulette ah, Master. King and Braguette. Ouais. Bon, un français, mais hein. un braguette de pain. Oui, français. Et voilà, ça se passe. Ah tout. ouais! Il détruit le monde Yeah Firebrand ouais. The, the hero of the Earth Voilà. Tellement qu'il est balèze que maintenant c'est lui qui... C'est le dernier boss de la, de la Terre. Ouais. La marque de fin. Ah, et même le petit générique de fin et tout, hein ouais. Capcom, oui, bah en général, voilà, hein, c'est pas de la merde Maintenant tu peux faire tous les niveaux et tous les pouvoirs. S'ils nous font le coup à la... Alors, comment ça s'appelle Ghosts and Goblins euh, Qu'il faut refaire le jeu pour avoir la vraie fin Ouh, Ce ça n'était pas la vraie fin. Dommage. Non, il n'y pas intérêt.